Tu mets les bords se premier là, c'est on sait jamais le temps qu'il va faire jeudi, c'est pas. Cet automne, j'ai été invité à aller participer au festival Vivacité de Rennes avec EcoFab, où on échangeait sur le réseau francophone des Fab Labs pendant une semaine, puis on voyait aussi justement toutes les activités du festival Vivacité, qui est un festival sur l'art numérique et la place du citoyen dans une cité numérique du futur. Comme on a rencontré des gens en personne pour la première fois, on a un lien avec ces gens-là maintenant. Donc la collaboration est d'autant plus facile une fois qu'on a parlé en personne. Et avec d'autres passionnés, on pense qu'il y a beaucoup de recoupements entre des tas d'envies de, euh, qu'il y a ici, euh, le réseau des Fab Labs, et puis aussi peut-être de la résolution, de tas de problèmes qu'il y a ici. Et déjà, se, se rencontrer, se serrer la main, euh, voir où on en est, euh, comparer nos visions. Est-ce qu'on a des actions communes Est-ce qu'on a derrière les actions des valeurs communes Est-ce qu'on s'entend bien Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble Et donc pour moi c'est extraordinaire en fait que cette rencontre puisse avoir lieu. J'en sors deux fois plus fort qu'avant et je pense que pour nos projets on va être aussi beaucoup plus déterminés parce qu'on a des typologies qui sont très différentes d'histoire, de culture, de lab, mais tout le monde a vraiment envie. Euh, de faire des choses avec les autres. C'était intéressant de voir aussi Rennes parce qu'on a beaucoup de liens avec ces gens-là. Euh, C'est des gens qui, avec quand même peu de moyens, font des choses extraordinaires, font énormément beaucoup de projets au niveau d'Arduino. Ah, euh... Par la suite, j'ai eu la chance de visiter des labs au travers l'Europe. J'ai voyagé de Rennes jusqu'à Lille, au nord de la France. Donc j'ai créé seul ce, ce Fab Lab, Donc, je propose l'accès à différentes machines, à un public très large. Ça peut être des artistes, des étudiants, ça peut être des, des designers industriels, euh, euh, des pros, de manière générale, qui ont besoin de réaliser des prototypes, euh, des enseignants qui créent des, par exemple des kits pédagogiques, euh, des chercheurs aussi euh, qui, qui ont besoin de réalisation de prototypes dans impression 3D. Par la suite, je me suis rendu à Gans, en Belgique, où j'ai vu euh, le Time Lab de, de Gans, un laboratoire bien établi. I think we're moving away from the arts. It's already now it's like a mixture of people. If you're around here and then you meet somebody who's, who's working on a project and then... You get to know each other and start working on a, on a project together, which which has lots of potential because you have like yeah maybe an artist and an, an engineer working together or a designer and, and an engineer starting to work together because they they meet here. And this is kind of a good function of of the lab and where we want to go is like we want to be in like a meeting place to share ideas and knowledge. Je suis parti pour Berlin, visiter une ville quand même assez open source. Pour me rendre ensuite à Toulouse, où il y avait une conférence sur les Fab Labs dans le cadre du festival d'art numérique Novella. Conférence sur les Fab Labs en français, avec tous les grands du Fab Lab monde. C'était vraiment très intéressant. Et enfin, je me suis rendu à Barcelone, voir le fort des Fab Labs, méga, méga Fab Labs. On peut littéralement construire une maison à l'intérieur tellement c'est grand. Ils disposent d'équipements dont pourraient rêver tous les Fab Labs de la planète. Projets qui sont absolument brillants, puis euh, ils méritent vraiment la réputation qu'ils ont. pour terminer mon voyage à Manchester en Angleterre, Grande Ville industrielle où euh, il y a le seul Fab Lab d'Angleterre. Mon but c'était vraiment de voir les meilleures pratiques dans les Fab Labs, des modèles différents de fonctionnement, de financement, d'organisation, de management, pour voir c'était quoi les différences culturelles puis locales, les saveurs des différents endroits. Ouais, quand je suis parti en Europe, je me suis dit « bon, je vais aller chercher des recettes gagnantes un peu partout, puis je vais pouvoir revenir ici puis les appliquer ». Je me suis rendu compte que les recettes gagnantes, on flirtait déjà avec elles, ou du moins on les expérimentait. Aussi, il n'y a pas de modèle de gestion qu'on peut nécessairement aller chercher ailleurs puis appliquer directement dans notre contexte. Euh, les modèles de financement des Fab Labs sont très différents d'un endroit à l'autre. Par contre, on peut aller chercher vraiment euh, des méthodes pour centrer la communauté autour de notre Lab et puis répondre à leurs besoins le mieux possible. C'est surtout ça qui est intéressant. On va à l'étranger, on regarde comment c'est fait, on revient ici, puis on se rend compte que oui, c'est pas mal ça qu'il faut faire. On, on est sur le bon chemin. On a vraiment une saveur particulière qui nous est propre. On a misé depuis le début, nous, sur la communauté. On s'est dit qu'il fallait inclure les gens euh, autour de nous le plus rapidement possible dans notre, dans notre laboratoire. Puis je pense que c'est un pari vraiment gagnant. Euh, et puis Je pense que c'est ça l'avantage de ces plateformes-là, comme le festival, où on pouvait rencontrer des grands acteurs du monde des Fab Labs, discuter ensemble, puis avoir un lien euh, qui va durer. Euh, et puis on est en mesure de pouvoir collaborer sur des projets, pouvoir échanger sur nos visions.